Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour un petit vidéo information pour vous dire qu'il y aura une vidéo par jour programmée euh, programmée programmée par par mois et, euh et voilà, juste pour vous dire qu'il y aura une vidéo programme programmée voilà au revoir à tous j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas mettez un like ou un commentaire ou avec ce que je dois faire voilà au revoir à tous pour une prochaine vidéo voilà c'était Martin de la et d'un tracteur à une prochaine